Salut à tous et bienvenue sur Naughty Dog Mike pour la critique de ce deuxième épisode de la série The Last of Us sur HBO. Comme vous avez beaucoup apprécié bah, la critique de la semaine dernière sur le premier épisode... Je vais en faire une tous les semaines, euh, seule, pour vraiment à la sortie des épisodes. Et on fera comme c'était prévu, des petits retours en mode débat avec les membres de Naughty Dog Mag et les membres de PlayStation Inside. Euh, 24h à 48h après la sortie des épisodes. Maintenant que je suis retourné en France, que je suis revenu en France, on va pouvoir attaquer cela. Mais c'est vrai que je tenais quand même à vous faire euh, un retour vraiment en temps et en heure, euh, quelques minutes après la sortie de l'épisode. Et donc là, ça tombe bien, l'épisode 2 vient d'arriver et donc on va faire un petit peu un retour comme à chaque fois une partie sans spoiler, une partie avec spoiler pour vous donner un peu mon retour sur ce que j'en ai pensé. Donc on commence directement avec la partie non spoiler euh, qui concerne donc ce deuxième épisode. Donc on est vraiment dans la suite directe de ce que l'on a eu dans le premier épisode. Donc c'est la la suite de l'aventure de Joël, Ellie et Tess lorsqu'ils s'échappent de la zone de quarantaine de Boston. Beaucoup avaient un petit peu regretté le fait que justement la scène où on découvre l'immunité d'Ellie soit un petit peu vite expédiée et que finalement Joël et Tess ne réagissent pas vraiment. Là, comme j'avais pu le dire dans les commentaires et ça se précise, euh, on est vraiment sur quelque chose où l'épisode revient justement sur ce côté sceptique des deux, euh, des deux euh, contrebandiers qui se rendent compte que Finalement, ils se sont peut-être fait piéger par Marlène avec une, une jeune fille infectée et euh, on retrouve ce côté, cet aspect, on va dire, sceptique des, des, des personnages que euh, certains avaient peur de ne pas retrouver. On en apprend un petit peu plus aussi sur, on va dire, les origines du Cordyceps en, en, en début d'épisode. Je trouve que c'est vraiment bien foutu s'ils nous font ça à chaque épisode. Ça permettrait en fait, en parallèle de la série, bah, de savoir un petit peu comment le Cordyceps s'est arrivé, etc. Je, je vais développer tout cela, bien entendu, dans la partie spoiler. Euh, ne vous inquiétez pas. Ce nouvel épisode nous permet bah, d'en de, savoir un petit peu plus et de découvrir vraiment le jeu d'acteur de Bella Ramsey, mais également de Pedro Pascal et de Anator, parce que c'est un épisode qui est vraiment centré sur les trois personnages de Joel, Ellie et Tess. Et donc, bah, ce qui est cool, c'est que ce qui avait été... Euh, bah, ce, qui avait, ce qui nous avait un petit peu montré dans le premier épisode se confirme ici. Bella Ramsey tient ext extrêmement bien son rôle. C'est-à-dire que le jeu d'acteur est vraiment vraiment très très bon euh, en plus de cela et eh ben on retrouve vraiment l'écriture du personnage d'Elie euh, comme je l'avais dit dans le premier épisode il nous suffit de quelques secondes de moins d'une minute pour se dire ok on est avec Ellie et ben là ça se confirme là encore je vais développer dans la partie spoiler mais ça fait vraiment plaisir de voir qu'il y a eu un très gros travail d'écriture des personnages et qu'on retrouve finalement nos personnages que ce soit Joël, Eli, Tess on les retrouve il en est de même pour Pedro Pascal qui lui avait déjà fait l'unanimité au cours du premier épisode il se confirme dans ce deuxième et pour ce qui est de test c'est pareil anator tient bien son rôle au fil de l'épisode de son caractère de ses répliques etc on a bel et bien euh, l'impression de retrouver la test des jeux donc ça c'est un grand oui. On est finalement globalement dans la droite lignée de ce qu'on a vu dans le premier épisode en termes de réalisation. C'est-à-dire que on va alterner entre des séquences qui sont calquées sur les jeux et habilement euh, reproduites. Euh, ce n'est pas cheap, ce n'est pas mal fait. C'est vraiment euh, calqué avec les mêmes répliques, les mêmes scènes, les mêmes points de vue qui est par, par moments foutent des frissons. Vraiment, on va pas se mentir. Et par des nouveautés, euh, des petits changements qui, euh, eux, ne font pas l'unanimité pour ma part. Je reviendrai dans la partie euh, spoiler, mais... Pour certains, ces changements sont aussi bien amenés et permettent en fait aux joueurs et aux fans qui connaissent par cœur The Last of Us d'être un petit peu surpris et d'avoir droit à de la nouveauté. Et ça, c'est vraiment plutôt pas mal. C'est avec cet épisode 2 que l'on sent que le budget a été colossal pour cette série The Last of Us. On rappelle que la saison 1 coûte plus cher que chacune des cinq premières saisons de Game of Thrones. Donc c'est pour dire à quel point HBO a mis le paquet sur le, sur le budget. Et on va le voir, puisque comme je vous le disais, ce deuxième épisode, eh ben, Joël, Ellie et Tess partent de Boston et on arrive vraiment ben, dans le monde post-apocalyptique de, de The Last of Us, où la nature a repris ses droits. On découvre la, le, le centre-ville de Boston qui a été bombardé par la Fedra et on découvre donc ses bâtiments explosés, ses bâtiments en ruine, euh, ce, ce côté un peu nature qui reprend ses droits. Et on voit à quel point c'est extrêmement bien fait. Ce n'est pas du tout cheap, ça fait vraiment bizarre. Puisque si vous avez suivi les actualités euh, au cours de cette dernière année sur Naughty Dog Mag, on vous a montré plein de photos avait été volé du tournage et ça fait bizarre de retrouver eh ben, ces photos dans la série et dans avec bah, le, le montage et la scène en fait tout simplement et on voit que avec les effets post-production euh, post avec les fx vfx et avec la nouvelle colorimétrie ça passe extrêmement bien c'est extrêmement extrêmement crédible et du coup bah, ça fait vraiment plaisir de, de voir que euh, on est dans quelque chose qui est extrêmement fidèle au jeu que ce soit en extérieur comme je vous le disais quand on est vraiment dans, dans le centre-ville de boston qui a été bombardé avec les bâtiment en ruine ou à l'intérieur on a une partie dans le, dans le musée par exemple où vraiment la, la pièce du musée euh, c'est exactement la même chose que dans le jeu euh, ça fait vraiment plaisir de voir des, des, des lieux aussi fidèles. Au niveau du rythme, ce deuxième épisode risque d'en frustrer un petit peu euh, certains d'entre vous puisque en fait on est encore sur un rythme très posé, très calme qui continue à poser l'histoire, alors c'est vraiment clairement le début du jeu euh, de, de The Last of Us puisque pour moi le jeu démarre vraiment quand on arrive à la ville de Bill et ben là c'est un petit peu la même chose, c'est à dire que globalement on a un rythme plutôt calme où il se passe pas grand chose, alors il y a deux trois moments très intenses, très très bons et euh, j'ai vraiment, euh, envie ceux qui ne connaissent pas The Last of Us et qui vont découvrir cette ambiance et cet univers là, mais pour les fans qui vont vous mettre des frissons parce que c'est extrêmement bien fait, là encore je vais, je vais le, le, le, comment le développer dans la partie spoiler, mais globalement on a un épisode encore qui continue à poser l'histoire, c'est encore un épisode où les personnages apprennent à se découvrir, ou le joueur apprend, enfin, le spectateur apprend à découvrir l'univers donc ça reste quand même un épisode où il se passe certaines choses, ça commence un petit peu à monter mais c'est vrai qu'après l'incroyable intro, introduction du, du premier épisode qui après se calme et bien là on reste dans le, le, le calme de la fin du premier épisode donc c'est vrai que certains vont pouvoir peut-être être frustrés de se dire qu'il se passe pas assez de choses mais euh, cela présage beaucoup de bon pour l'avenir on a une multitude de petits détails et références au gameplay, c'est vrai que certaines personnes disaient ah bah ben, c'est con parce qu'on n'a pas l'impression d'être dans The Last of Us, Joel il fait pas ci, Joel ne fait pas ça ben, peut-être que Greg Craig Mazin et Neldrick Man, en fait on entendu les critiques en une semaine et qu'ils ont modifié leur série parce que là on retrouve plein de choses les trucs où joël va pousser une étagère etc pour euh, dégager une porte ou au contraire pour euh, embarricader une euh, quand il fait la courte échelle à thèse pour qu'elle pour qu'elle puisse euh, passer au dessus euh, sur, un, sur une plateforme en hauteur euh, on a vraiment plein de petits trucs comme ça euh, moi qui m'ont fait rire quand les personnages vont être blessés qui vont mettre leur bandeau pour pour se soigner etc c'est plein de petites références très subtiles mais qui du coup pour les joueurs et les fans de la série, ça marche tout de suite. Au niveau des musiques, elles sont un petit peu plus présentes que dans le premier épisode, on les entend un peu plus avec des musiques qui sont, là encore, des musiques du premier opus, des musiques qui ont été un petit peu reprises et améliorées euh, pour, le, pour cet épisode 2, il me semble qu'il y a une musique inédite, et surtout des musiques de The Last of Us partie 2, euh, et qui collent parfaitement, qui arrivent, etc. Donc c'est vrai que là-dessus, Gustavo Santayolala là, s'est fait plaisir en nous proposant plusieurs choses, euh, mais je trouve que c'est cool parce que, c'est vrai, dans le premier, j'avais été un petit peu frustré, où finalement on attendait 2-3 thèmes par-ci par-là. Là, au fil d'épisode, j'ai l'impression qu'on en entend de plus en plus, et ça fait plaisir, et notamment les, les musiques de The Last of Us partie 2 qui collent parfaitement à certaines situations. Il y a en revanche une chose qui m'a profondément gêné, en tout cas. Euh, là encore, je vais vous le détailler dans la partie spoiler parce que euh, ça fait vraiment, c'est vraiment un gros spoil. Mais on va dire que euh, voilà, c'est une des, des nouvelles, on va dire entre guillemets, fonctionnalités du Cordyceps qui moi m'a profondément, on va dire, dérangé. Un peu comme certaines choses du premier, hein, quand je vous disais l'attitude et la façon de contaminer des, des infectés qui, euh, pour moi, ne faisait pas trop The Last of Us. Euh, bah là, en fait, la série semble se diriger vers ça et c'est vrai que moi, pour, pour ça, ça me dérange, hein, outre toujours l'absence des, des, des sports. Même si Craig Mazin a révélé en interview il y a quelques jours que ce n'est pas parce que les sports n'étaient pas là dans la première saison qu'ils pourront pas arriver plus tard. Mais c'est vrai que ça me dérange et là, il y a une nouvelle, on va dire, entre guillemets, fonctionnalité euh, du Cordyceps qui a tendance à un petit peu me déranger. et et me sort du truc en mode, j'ai pas l'impression d'être dans The Last of Us, mais je vous dis je vous développe tout cela dans quelques secondes. Globalement, on est là encore sur un très bon second épisode, qui est clairement dans la droite lignée du premier. Donc maintenant, attention, à partir du troisième, il va falloir quand même que ça commence à vraiment s'activer, euh, parce que c'est vrai que là, deux épisodes pour poser l'histoire, c'est très bien, mais il n'y a finalement que neuf épisodes, donc il va falloir que ça s'active. Mais globalement, pour moi, c'est là encore un grand oui. On est clairement dans la suite, donc un, une série qui est extrêmement fidèle euh, à l'original avec quelques nouveautés qui sont euh, souvent les bienvenues les jeux d'acteurs qui sont toujours euh, efficaces la beauté, des, la beauté des décors où là vraiment on entre dans l'Amérique abandonnée et on découvre vraiment des, des endroits qui rappellent clairement euh, le, le jeu, enfin voilà, là c'est du très très très bon The Last of Us ça laisse inaugurer que du bon pour la suite et j'ai vraiment hâte de voir les 7 derniers épisodes sur cela les amis on passe maintenant à la partie spoiler pour la partie spoiler, on commence directement avec le début de l'épisode qui se déroule deux jours avant l'effondrement, le 24 septembre, on est à Jakarta en Indonésie et visiblement c'est ici l'épicentre du, euh, bah, du Cordyceps, puisque l'on apprend qu'une femme euh, s'est fait mordre par quelqu'un, qu'elle a perdu la raison, que la police a dû la tuer. Et donc on va voir dans l'autopsie que finalement bah, c'est là que le Cordyceps commence. Et donc il suffira de seulement deux jours pour que le Cordyceps devienne mondial et arrive notamment aux états unis euh, lieu où vraiment tout démarre dans The Last of Us. Donc moi je trouve ça très intéressant parce qu'en fait ça nous permet en parallèle de, de l'histoire de The Last of Us d'en savoir un petit peu plus de, de ce qu'on ne sait absolument pas dans le jeu en fait. Comment le Cordyceps est arrivé, comment ça s'est répandu, etc. Donc on l'avait vu dans les trailers et tout qu'à mon avis il euh, y a des expériences scientifiques qui ont été faites autour du Cordyceps et le fait d'avoir des petits flashbacks pour voir un petit peu comment ça, euh, comment ça arrive et comment ça se met en place, je trouve ça vraiment très cool. Donc j'ai bien aimé l'introduction de cet épisode. Ensuite, après le fameux générique qui, nous, qui ne cesse de nous mettre des frissons, on arrive vraiment dans le début de l'épisode où on retrouve Ellie en train de dormir et justement, Tess et Joël qui sont en train de la surveiller et qui restent très sceptiques quant à son immunité. Il va y avoir une séquence où ils vont discuter, échanger, où ils vont un peu, euh, bah, Joël et, et Tess se... se se concorder pour savoir en mode « mais qu'est-ce qu'on fait en fait Est-ce que vraiment on, on la croit ou pas ?» euh, On retrouve Ellie et Bella Ramsey donc dans son rôle qui, est, qui lui va parfaitement bien et qui, euh, voilà, par des répliques, par des mimiques, par un jeu d'acteur, montre que c'est une très bonne Ellie. Et euh, bravo là aussi aux équipes de production qui ont su réécrire ce personnage euh, et qui, euh, voilà, dès qu'on regarde, euh, on retrouve directement Ellie et ça, ça fait vraiment très plaisir. On en arrive déjà au début euh, de, de l'épisode où justement bah, Joël, Tess et Ellie bah, sortent du bâtiment et on découvre la zone de Boston et là on a des plans sublimes. Euh, on a la musique de The Last of Us Partie II, enfin une musique qui est inspirée de The Last of Us Partie II qui se met en place et qui va euh, vraiment très bien. On a l'émerveillement d'Elie qui découvre pour la première fois à l'extérieur et qui reste quand même naïve, euh, innocente on va dire, et qui ça fait partie des, des, des belles choses en fait de ce premier Us dans le jeu et qu'on retrouve dans la série. C'est en fait Ellie, du haut de ses 14 ans, qui n'a jamais vécu autre chose que la pandémie, euh, qui découvre en fait quelque chose qu'elle n'a jamais vu le, en dehors des zones, des zones de, de quarantaine, et qui du coup va être émerveillée devant cette nature qui reprend ses droits devant, avant le danger bien entendu. Et donc moi j'aime bien, j'ai vraiment bien aimé de retrouver cela en tout cas, de, de, de voir qu'on est vraiment dans, dans ces petits moments comme la girafe en fait. C'est un peu une touche de douceur en mode euh, hors de la série, hors du jeu, hors du chaos où on découvre de belles choses et ça j'ai vraiment bien aimé. Comment ça a été retranscrit dans la série Autre scène qui avait leakée euh, et donc on vous avait montré Des photos volées du tournage C'est la fameuse scène sur l'autoroute euh, Sur l'autoroute avec les voitures euh, abandonnées Et là on retrouve cette scène dans la série Donc ça fait vraiment bizarre en fait de voir des photos De tournage qu'on avait vu il y a plus d'un an euh, Être dans la série et voir la scène Et en fait comme dans le jeu on retrouve euh, Ellie et Tess plutôt complices plutôt, ba plutôt bavardes entre elles qui vont vraiment apprendre à se connaître Et un Joel très silencieux Très en retrait qui lui ne dit pas grand chose Et qui n'approuve pas la décision de justement continuer la mission, donc là encore on est vraiment très fidèle à ce qu'on peut voir dans le jeu on va voir une scène inédite qui se déroule dans un hôtel, alors qui rappelle forcément bah, la scène de l'hôtel euh, avec Joël et Ellie quand, après le décès de Tess sauf que là c'est avant son décès et en enfin, fait ce que j'ai particulièrement aimé c'est qu'il y a une scène qui là encore nous montre à quel point le personnage d'Elie est très fidèle et à quel point Bella Ramsey joue bien son rôle puisque Ellie en arrivant dans cet hôtel et en voyant la réception va s'émerveiller et va commencer à jouer, à faire semblant d'être une cliente qui arrive et qui veut demander sa chambre etc. Et ça c'est typiquement euh, ce que l'on a dans le jeu avec Ellie qui va s'émerveiller et dans le premier bien entendu quand elle est plus jeune qui va s'émerveiller pour rien, qui va découvrir des choses, qui ne se prend pas au sérieux, qui fait des blagues etc. Et ça c'est un moment très, très cool que j'ai beaucoup aimé de, de cet épisode 2. L'épisode se poursuit et on a un bâtiment qui ressemble grandement à, à celui en fait que, que Joël, Tess et Ellie tra euh, traversent ensemble deux nuits sous la pluie où euh, Ellie découvre son premier claqueur. Et euh, justement, bah, Tess va partir en éclaireur et donc c'est là qu'on a les premiers moments de Joël et euh, Ellie seuls. Et où on va voir un peu que les deux essaient de faire un pas vers l'autre même si la relation reste très froide, euh, on sent... Euh, euh, Joël qui n'a pas envie de se rapprocher d'Eli en fait, tout simplement, qui n'a simplement pas envie de parler de son passé, exactement comme dans les jeux on a en face de lui une Ellie qui ne se démonte pas qui ne se laisse pas faire qui n'a pas peur euh, face à son interlocuteur euh, qui, qui se permet même d'envoyer de bouler en fait quand, quand Joël lui explique un peu d'où il vient enfin euh, d'où Tess vient puisqu'elle vient de Détroit et qui dit c'est dans le Michigan que Ellie lui répond non oh mais c'est bon merci euh, je suis allé à l'école je sais où est le, le, Michi le Michigan enfin voilà c'est vraiment cool de, de voir finalement que bah, toute la, la tension et la difficulté de leur relation au début du jeu est bien euh, retransmise dans cette série euh, et que là encore bah, le jeu des acteurs ils font beaucoup. C'est d'ailleurs pendant cette scène qu'on va voir une nouvelle référence au couteau d'Elie euh, puisque ce dernier est un, cette dernière est en train de jouer avec euh, et Joël lui demande bah, euh, comment tu as appris ça et tout, il y a l'école du cirque et, et on ne sait pas vraiment en fait, elle n'explique pas où elle a eu son couteau euh, mais voilà on rappelle que dans le, le comics American Dream c'est Marlène qui lui donne le couteau en lui disant justement que euh, ça vient de sa mère et là euh, visiblement ça change euh, dans The Last of Us donc je suis très curieux de savoir en fait comment elle a eu euh, ce couteau on en vient au moment de l'épisode qui par contre m'a le plus déçu et du moins dérangé. Euh, C'est justement quand Tess a arrêté de faire sa, sa ronde et qu'elle a trouvé quelque chose. Donc tout de suite, euh, elle va ouvrir une porte pour que Joël et Ellie puissent la rejoindre. Et là, on a une vue un peu panoramique sur Boston et en fait, on a une horde d'infectés. Et Tess va expliquer à Ellie que justement maintenant, via le Cordyceps, tous les infectés sont un petit peu, on va dire connectés entre eux, etc. Et moi ça m'a beaucoup dérangé parce que là j'ai pas l'impression de voir du The Last of Us. Dans The Last of Us, justement, le Cordyceps va prendre euh, possession de Lot et va lui enlever, lui, lui enlever toute notion euh, de... comment s'appelle... De, de, de, de, de, de, de logique en fait. Fin, il, va, il, va, il va perdre notion de, de son corps, de, de, de tout ça. Ça va juste devenir un être complètement fou qui va se jeter sur tout ce qui bouge. Et là en fait on a l'impression qu'on est en train de nous dire qu'au contraire, ils perdent la notion humaine, mais euh, ils vont être liés entre eux, ils vont devenir plus intelligents, et ça, pour moi, ça me dérange. En fait, j'ai vraiment l'impression euh, d'être dans du Days Gone, du World War Z, en fait, où on a des amas de zombies. Parce que pareil, dans The Last of Us, on n'a jamais eu ça. On a une ou deux séquences où il y a une dizaine, une quinzaine d'infectés, parce que c'était un groupe ensemble qui ont été infectés ensemble, soit par morsure, soit par des sports, mais on n'a jamais eu vraiment ces hordes de zombies comme on a pu avoir bah, dans des films comme World War Z ou justement Days Gone. Et là, on a un peu l'impression que c'est ça, et moi, ça me dérange. C'est-à-dire qu'on a vraiment une horde d'infectés de, de, de, qui sont en train de bouffer d'autres personnes au sol et qui se déplacent en horde, et ça, ça me dérange surtout le fait qu'ils soient... Connectés. Normalement, euh, les infectés de The Last of Us, c'est ils perdent totalement notion euh, de la raison. Il euh, n'y a, a plus de choses. Ils, voilà, ils, sont, ils sont conscients, c'est ça qui est terrible. Ils sont conscients, mais ils ne peuvent pas faire. C'est le champignon qui dirige leur, leur, leur, leurs actes. Et là, ça me dérange de voir que finalement, ils vont commencer à être connectés entre eux et tout. Bon, voilà. Ça, c'est vraiment la partie, moi, qui m'a euh, dérangé euh, dans cet épisode 2. Et euh, c'est vraiment les changements qu'on a euh, par rapport au cordyceps du jeu qui continue un petit peu à me déranger, outre l'absence des sports de voir que ça, ça s'éloigne du jeu et pour moi c'est peut-être pas une bonne chose. Parce que justement, les infectés de The Last of Us, c'est ce qui se démarquait des autres traditionnels zombies qu'on pouvait avoir dans les films, les séries, les jeux. Et ça me fait un peu chier clairement que là dans la série, c'est en train de se rapprocher de ce que l'on voit d'habitude. Du coup, après cette scène, Joette, Tess et Lee continuent à avancer direction le Capitole et ils arrivent dans, le, de, dans un nouveau bâtiment, le fameux musée, la scène du musée. Et euh, on, on apprend donc que pour remplacer les sports, ça va être vraiment toutes les, les, les, les champignons, les racines de champignons qui, euh, qui vont vraiment euh, alerter les protagonistes qui y a des infectés à disposition. Au plus, il y a vraiment des détritus de champignons, au plus, c'est-à-dire des infectés, comme dans le jeu en fait, dès qu'il y avait des sports, etc. Alors... Là encore, Craig Mazin l'a bien dit, c'est pas parce qu'il n'y a pas de sport dans la saison 1 qu'il n'y en aura pas dans la saison 2, mais là aussi, voilà, moi je regrette tout le temps le fait qu'il n'y ait pas de sport, c'est vrai que là c'est sympa euh, de voir tous ces champignons, etc. Ça, même visuellement la direction artistique ça apporte beaucoup, mais il manque pour moi quand même ce, ce, côté, ce côté sport qui rajoute tellement de choses et qui est tellement beau. Parce que c'est quand même très beau euh, de, de les voir voler. Euh, donc voilà. Mais en tout cas, c'est comme ça que dans la série, on va se repérer. Au plus, il va y avoir de, de racines de champignons euh, qui vont s'accumuler. Au plus, le danger va être présent. Et bien ensuite, bah, la partie que j'ai préférée de l'épisode, c'est la partie du musée. Quand là, on, a, on, on découvre les premiers claqueurs. Et on a une scène d'une très très haute intensité qui m'a foutu les frissons. Clairement, je ne vais pas vous mentir. Euh, déjà... Le musée est fidèlement reproduit. La salle du musée où les claqueurs attaquent, c'est clairement un copier-coller de celle du jeu. Et clairement, euh, voilà, il faut savoir que les équipes de HBO ont repris la personne qui est à l'origine euh, des bruits du claqueur dans les jeux pour la série. Donc au niveau du sound design, on est dans quelque chose de hyper fidèle. Donc déjà, je peux vous le dire que dès les premières secondes, il y a les frissons qui se mettent en place. Ça, c'est direct. Et même au niveau du jeu d'acteur, et eh ben on est vraiment sur euh, quelque chose de très bien euh, là où j'étais un petit peu déçu euh, de la façon de se déplacer, de la façon de bouger des infectés dans l'épisode 1. Là, pour les claqueurs, je suis totalement séduit, je suis totalement comblé. C'est vraiment très fidèle au jeu et ça fait vraiment plaisir. Pareil au niveau du maquillage, on rappelle que c'est euh, l'artiste qui est derrière le, le Vecna dans Stranger Things qui, euh, qui a été recruté par, euh, par HBO pour faire les, les, bah, le maquillage des infectés. Enfin des claqueurs, il avait fait également les, les, les, les, les monstres dans Game of Thrones et tout, donc on a quelqu'un de, voilà, de, je me rappelle plus son, c'est Goer, je me euh, rappelle plus, Baer, je me rappelle plus exactement son prénom, mais voilà. Et il a fait que des choses très très quali et bah, là c'est très quali également dans tout ce qui est les infectés de The Last of Us, les claqueurs sont extrêmement euh, bien reproduits et ça fait vraiment... Très plaisir c'est une scène qui est très intense euh, en plus on a vraiment les petits détails genre à la fin Ellie qui lâche son sa réplique en mode j'ai chié dans mon pantalon etc comme dans le jeu enfin voilà on est vraiment sur un truc très cool et forcément c'est la scène où euh, Tess se fait euh, se fait mordre alors pareil petite déception dans le jeu on a 3-4 claqueurs euh, 5-6 infectés Là, on a juste deux claqueurs. Voilà, on reste dans un truc un peu plus réaliste, un peu moins surhumain du jeu, où euh, à deux, vous pouvez euh, décimer, 10 euh, infectés. Mais je peux vous garantir que déjà, juste à deux claqueurs, voilà. C'est bien intense, c'est bien la façon dont c'est tourné, la façon dont... Voilà, on, on est dans le truc. On est dans le truc, et c'est pour ça que j'envie vraiment, ceux qui ne connaissent pas l'univers et l'ambiance de The Last of Us, de voir un petit peu euh, leur ressenti de, de découvrir cette scène-là. Du coup, bah, Tess est infectée, et en fait, on va tout de suite remarquer un changement d'attitude de, de, sur elle. C'est-à-dire qu'au début de l'épisode, on nous indique que dès qu'un sujet est infecté, tout de suite, il commence à devenir agressif, en colère, etc. Et là, on sent une Tess qui commence justement à être un petit peu agressive, notamment envers Joël. Pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, forcément, on ne le sait pas, mais nous, joueurs, on le sait, donc on le remarque tout de suite. Et donc, Joël, du coup, va aller voir Ellie, et là, on va avoir droit à une scène... La fameuse scène euh, entre Joel et Ellie lorsqu'ils sortent du musée où Ellie est en train de contempler Boston au loin avec le Capitole en fond. Joel qui lui dit bah « alors c'est ce, ce à quoi tu t'attendais, etc. ». Enfin voilà, on a cette scène avec les dialogues et là c'est vraiment cool parce que c'est extrêmement bien reproduit dans les plans, dans les nombres de secondes. Par exemple, on va vraiment avoir... Joël et Ellie qui vont, alors Joël qui va arriver sur le côté, parler à Ellie, puis une vue euh, de derrière, où on les voit de dos, euh, Joël qui lui fait sa réplique, Ellie qui lui dit pas, euh, que oui pratiquement, euh, vraiment j'ai adoré cette scène là, j'ai adoré ce moment là, c'était trop bien, puis on a Tess qui arrive, en mode allez faut pas traîner, il faut qu'on y aille, euh, Tess qui descend, suivi par Ellie, puis par Joël et après la caméra qui reste toute seule sur le toit face au Capitole. C'est exactement comme dans le jeu et la façon de tourner dans le jeu. Et ça, vraiment, j'ai adoré. C'est vraiment ces scènes qui sont extrêmement bien reproduites à la seconde même, au plan même. Moi, je trouve ça génial. Et c'est vraiment cool parce que c'est très bien dosé. C'est-à-dire qu'on n'a pas que ça, on n'a pas que des scènes qui sont calquées sur le jeu, on en a de temps en temps, et quand elles sont faites, elles sont extrêmement bien faites, donc vraiment gros chapeau à, aux équipes de production, c'est génial. Et on arrive donc à la dernière séquence de l'épisode, l'arrivée au Capitole, où là justement, eh ben, on découvre effectivement que les membres de, des Lucioles ont été massacrés, alors c'est un petit peu flou... On ne sait pas vraiment si c'est les membres de la FEDRA, euh, si c'est des, euh, si des, on va dire, des, euh, des, des contrebandiers qui les ont tués, puisque euh, Ellie demande, mais euh, Joël lui dit que c'est pas de la FEDRA. Euh, mais on voit quand même des traces de balles euh, sur les corps, mais en même temps, il y en a un qui est infecté. Donc c'est un petit peu, on va dire, euh, flou, mais quoi qu'il arrive, le résultat est le même. Les Lucioles ne sont plus là. Euh, et donc, du coup, comme il y a un infecté, Joël va tuer l'infecté avec un, un, un revolver. Et donc, le son de la détonation va avoir pour effet d'alerter alerter les infectés, et la horde d'infectés. Donc du coup, vous l'avez compris, euh, Tess ne va pas mourir de la même façon. Donc c'est à ce moment-là qu'elle qu avoue, enfin que Ellie comprend que Tess est infectée. Donc là pareil, on a une scène qui est très fidèle à celle du jeu, avec des dialogues qui sont très fidèles à ceux du jeu. Et donc du coup, euh, Tess ne va pas retenir les membres de la Fedra pour que Joël et Ellie s'enfuient, mais elle va piéger euh, le, le hall de l'immeuble. Et elle va donner de l'avance à Joël et Ellie pour retenir les infectés cette fois en faisant exploser le hall de, de l'immeuble. Donc bon, ça, ça me dérange pas énormément, ça fait partie des petits changements qui bah, du coup sont cool parce que la finalité reste la même. Mais du coup, bah, on a des petits changements pour ceux qui connaissent bien la licence, donc moi ça me dérange pas du tout. Là où ça me dérange, c'est que bah, justement, on va avoir droit à la contamination claire de Tess avec un autre infecté qui va lui faire un peu le baiser de la mort. Et moi ça aussi ça me dérange parce que du coup pour moi, les infectés de The Last of Us, il n'y a pas de notion. C'est-à-dire qu'ils te voient, euh, ils te foncent dessus et ils te déchiquent. C'est simplement ce qu'ils veulent. Et là on peut voir vraiment que les infectés arrivent et qu'il y en a un qui remarque Tess. Et on a l'impression que ça va être un rite de passage de la vie vers l'infection. C'est-à-dire que l'infecté va remarquer Tess, il va euh, s'approcher tout doucement d'elle, tout calmement, et il va euh, clairement lui rouler une pelle euh, pour que euh, l'infection bah, puisse la contaminer. Et moi, ça me dérange énormément, parce que bah, je ne me retrouve pas dans The Last of Us, là. Là, clairement, c'est pas The Last of Us, j'aurais simplement voulu, en fait, que les infectés arrivent, que Tess leur tire 2-3 balles pour se défendre, et puis qu'elle balance le feu pour tout faire péter. Là, c'est vraiment en mode, euh, ben bah, voilà, c'est un rite. Là, ça me fait très penser, pour le coup, à, à Stranger Things, euh, avec Vecna qui s'approche de ses victimes, enfin... Ça me fait pas penser à The, The Last of Us et ça, je le regrette énormément. L'épisode se termine ainsi, où justement euh, on a Joël et Ellie qui s'échappent du, du, du, du Capitole et au loin on voit le Capitole exploser. Euh, avec une musique qui là est clairement celle de The Last of Us partie 2, euh, un, un plan travelling qui s'éloigne où on voit Ellie complètement désemparée, etc. La musique qui est là, enfin voilà, une fin d'épisode fantastique. Euh, et donc au oh, globalement, bilan, qu'est-ce que je peux dire Encore un très très bon épisode euh, qui pour moi est légèrement meilleur que le premier. Puisque voilà, le premier posait vraiment les choses, là ben on arrive, on a deux, trois, rien que les claqueurs, etc. Pour moi, ça ça, ça, ça c'est pas non plus le jour et la nuit, c'est pas non plus euh, 10, 10, 10 rangs au-dessus, mais c'est très légèrement au-dessus, c'est vraiment dans la même continuité, ça hype pour la suite, même si voilà... Euh, en fait, toutes mes petites craintes que j'avais dans le premier épisode continuent à se, à se confirmer dans ce deuxième, notamment dans la gestion de l'infection du cordyceps. Et j'espère vraiment qu'on va pas trop s'éloigner euh, bah, du sujet de base parce que ça, ça pourrait euh, assez me décevoir. Voilà pour cette critique du deuxième épisode, les amis. Donc pour les leftos qui ont déjà vu l'épisode et pour ceux qui regardent cette critique maintenant, n'hésitez pas à nous dire directement dans les commentaires ce que vous en pensez. Pour les autres, pareil. Une fois que vous aurez vu l'épisode, vu la critique, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Euh, ce que vous avez aimé, ce que vous avez moins aimé, votre moment préféré, votre moment qui vous a déçu ou quoi que ce soit. Sur cela, on n'oublie pas le petit like, le partage, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se retrouve très vite sur la chaîne pour plein de nouvelles choses, dont nos retours en mode débat avec les équipes de Naughty Dog Mag et de PlayStation Inside. Salut à tous, à très vite